What's up J'adore j'espère que vous êtes tous parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur l'espace ou dans l'espace, on est sur Art Sky les amis et aujourd'hui... Je vais faire une présentation rapidos, prestos du serveur. J'ai bien sûr été rémunéré pour celle-ci. Mais comme vous savez, dernièrement, les amis, je ne fais pas trop de vidéos de présentation. Quoi? La dernière vidéo euh, sponsorisée que j'avais fait, c'était la vidéo. Euh, en fait, ça fait. Je me souviens même plus, mec. Ça fait vraiment longtemps. Je ne m'en souviens plus d'une vidéo que j'ai fait rémunérée dernièrement. Euh, ça remonte à tellement longtemps. C'était avant les pixels, c'était du faction. Donc je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas vous présenter un petit serveur euh, Skyblock compétitif. En plus c'est les serveurs de euh, de White, donc un gars qui fait les miniatures pour euh, Floz et plein d'autres gens. Donc c'est quelqu'un quand même connu de la communauté. Ils sortent leur première version du serveur et je me suis dit pourquoi pas essayer de l'aider. Il m'a contacté, j'ai dit ouais pourquoi pas. Il va faire en plus la miniature de cette vidéo-là qui est magnifique. Et euh, ils font gagner aussi de l'argent PayPal sur le Discord. Donc euh, en ce moment il y a 25 euros à gagner. Donc je vous mettrai toutes les informations dans la description pour que vous puissiez aller voir. Ça lorsque, lorsque vous pourrez Donc il risque d'en faire d'autres aussi Des concours, il me dit qu'il en fait assez régulièrement Sur le euh, Discord Donc toujours intéressant de rejoindre Donc le serveur, c'est un serveur Skyblock Compétitif comme j'ai dit, qui ouvre ce samedi 19 décembre à 16h Les amis, donc soyez au rendez-vous Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu euh, tous les trucs que je trouve intéressants du serveur Donc déjà, faut savoir que c'est un, un Gameplay qui comporte Des euh, nouveaux items, donc faut savoir que C'est sur euh, IP et il comprend quand même des nouveaux items. Donc, je vais aller vous montrer en Warp Présentation. Il y a... Euh, Warp Présentation. Je sais pas écrire, les gars. Les gars, je suis euh, le mec le plus attardé de la planète Terre. Donc, en gros, il y a des nouveaux items. Donc, comme des amers, des ou spéciales, des trucs comme ça. Donc, ils sont tous ici. Donc, on a une, un casque légendaire. Un ben, une armure légendaire, on va dire. Un gras plat comme sur un Pixel, les amis, magnifique Wapelai, un gras plat comme sur un Pixel J'adore cet item, je le dis jamais assez Un Hammer, ce marteau vous permet de euh, casser du 3x3, une pioche cheat, des pioches cheat, une pioche à spawner, vous pouvez récupérer des spawners dans la map, ça c'est cool Une épée cheat, un arc spatial, c'est un qui vous permet de rester dans votre inventaire, même quand vous mourrez, même chose pour l'épée spatiale euh, La multitool, donc ça prend un peu, ça récupère tout, donc ça fait tout et la pelle cheat, voilà. La où donc cette houe vous permet de casser, euh, de casser et de replanter du 3x3. Même chose pour celui ci mais c'est du 5x5. Ensuite, vous avez des bottes d'astronaute et des bottes d'astronaute encore plus rapides. Donc, vous pouvez faire des bottes rapides comme ça. Donc, ces items-là, les amis, sont obtenables, bien sûr, avec de l'argent et d'autres façons vous allez pouvoir les débloquer en jouant sur serveur mais c'est pas tout ce qui est cool aussi sur ce serveur là c'est qu'il y a des alliances slash factions donc on a la faction des savants et la l'alliance plutôt et l'alliance la, des conquérants et lorsque vous connectez sur le serveur vous devez choisir entre une des deux alliances il y a une, bien sûr des différentes euh récompense pour certains de l'alliance que vous choisissez donc par exemple moi j'ai choisi celle-là les conquérants et il euh, y a une différence de seulement 20 membres donc vous pouvez... tous les joueurs ne peuvent pas décider de choisir la savante ou la, conré... la con- la putain je sais pas parler. mais en gros vous devez toujours euh, les deux il faut Faudrait toujours être un minimum de 20 d'écart de membres sinon si vous êtes obligé de choisir par exemple la savant ou la euh, rouge donc voilà Lorsque vous êtes dans une euh, truc, vous devez acheter des points d'alliance de, pour faire réévoluer votre alliance et être la meilleure du classement, comme on peut voir la position 1 du classement. Ensuite, avec les points d'alliance, vous les achetez avec des points euh, de la monnaie ou quoi. Vous allez devoir les acheter avec de la monnaie. Vous avez aussi le top des contributeurs. Donc, les top des contributeurs, par exemple, ici, Amway, Tronet, Zarel et Skyfire gagne de l'argent PayPal ou des points boutique, je ne sais plus exactement les quelles positions gagnent quoi, mais en gros tous les mois vous pouvez ou tous les X temps, je ne sais pas quand le classement reset, je pense ça va être tous les mois, euh, vous allez pouvoir avoir la chance de gagner de l'argent PayPal encore une fois. Donc ensuite vous avez des missions d'alliance et vous avez aussi un kit d'alliance, donc chaque jour vous avez un kit pour euh, l'alliance si vous êtes premier, comme on peut voir cette alliance par exemple est deuxième, bah, vous avez pas les mêmes nombres de points, bon c'est les mêmes nombre de points les gars, c'est la même chose, mais vous... imaginons, imaginons. Ici si c'est la deuxième position, vous n'avez pas accès à votre kit Mais vous avez quand même des missions d'alliance En parlant de missions d'alliance, vous avez des, un Battle Pass sur le serveur qui vous permet de Récolter des... Euh, des qui a de faire Des missions, donc par exemple, cette mission aussi c'est de Placer 500 blocs de roche, donc de Pierre, si je la réussis je peux débloquer Ma récompense et tout de suite, le Battle Pass il est achetable In-game ainsi que sur la boutique Ensuite on a plein de challenges, encore une fois, des challenges Donc dépendamment de votre, euh, bien sûr de votre Grade, des quêtes journalières, bon tout le monde en a des quêtes journalières, voilà, mais ensuite les quêtes pour Les joueurs, donc les joueurs vous devez faire finir la quête 1 pour pouvoir aller continuer à faire les autres quêtes donc ce qui est plutôt cool ensuite dépendamment de votre grade donc apprenti spationaux, astronaute ou euh, cosmonaute vous pouvez ensuite avoir euh, tout ça ensuite vous pouvez euh, avoir des quêtes premium je sais pas c'est quoi ça euh, je sais pas du tout mais vous avez ensuite euh, des récompenses pour chacune des récompenses euh, des trucs que vous faites donc voilà euh, la récompense c'est une clé quête ainsi de suite jusqu'à la fin vous avez des bonnes récompenses donc c'est cool il y a des petits trucs à faire sur le serveur Ensuite, on a des Job shops Donc, comme vous pouvez voir ici, les amis, avec euh, des Job Shop, donc, vous pouvez avoir des mignons, euh, des millions, des, euh, des métiers. Et euh, dépendamment des métiers, vous avez des... Des trucs à acheter, par exemple, comme vous pouvez voir ici, euh, dans les métiers, donc je sais pas exactement c'est quoi un métier, on va dire mineur, comme vous voyez, chaque fois que vous prenez, euh, vous euh, cassez un euh, débug de roche, vous gagnez un, un dollar en plus de l'XP, et lorsque vous attendiez le niveau nécessaire, donc par exemple, voilà, on a qu'un, le, mettons, le niveau 25 de, de mineur, on a besoin de 100 000, donc on a besoin de 100 000 de ça et on peut obtenir une épée, un épée ou des trucs méga cheatés, comme on peut voir. Épée de chasseur, épée du fermier, bon bref, il y a plein d'items à obtenir. Donc c'est plutôt cool, moi je trouve, perso, parce que vous avez plein de métiers à augmenter, comme vous peut voir chasseur euh, et tout ça, donc voilà. Et ensuite, comme je l'ai dit, vous avez la boutique pour acheter les items Cheatax ici, que je trouve plutôt intéressant. Moi, personnellement, j'aime bien parce que tout ce que vous faites sur serveur, donc par exemple, tuer une poule, vous donne de l'argent, mais aussi de l'XP, comme vous voyez voir. Ça, ça vous donne vraiment les deux Donc c'est cool Vous n'êtes pas obligé de tout euh, Vous n'êtes pas obligé De juste farmer un truc pour gagner de l'argent Vous pouvez vraiment tout faire et vous gagnez quand même de l'argent. Ensuite, il y a des événements assez spéciaux sur le serveur. Il y a une course spatiale, donc c'est très simple. Vous avez des Elytra, vu que le serveur est en 1.12, je ne sais pas si j'ai mentionné, 1.12.2 jusqu'à 1.16, je crois que c'est. Et vous avez une course spatiale, donc vous devez voler dans les anneaux autour du spawn et vous avez la chance de gagner des bonnes récompenses. Ça met Un tournoi d'agriculture qui est comme sur pixel, les amis, donc vous avez un certain nombre de temps pour pouvoir récupérer un nombre de, de ressources euh... demandées. Par exemple, si c'est un, de... un tournoi d'agriculture de sugarcane, vous devez le plus de sugar cane possible dans 20 minutes par exemple c'est ça le truc largage bon vous savez c'est quoi je pense c'est un des drop qui tombe euh, voilà ensuite vous avez la réaction donc c'est des mots dans le chat qui, qui spawn l'émeraude conquête c'est une Une émeraude où ce que vous avez euh, vous devez collecter le plus d'émeraude donc c'est voilà et un vote parti ensuite il y a des trucs assez intéressants les amis si vous vous avez envie de euh, de gagner plutôt pas de gagner mais de, de vous faire de l'argent il y a un event qui s'appelle le, euh, le zone de vente, et en gros, la zone de vente, il y a le PVP d'activé. Donc, vous spawner tout de suite quand vous allez au Warp, vous allez spawnner en bas ici. Vous devez sauter et le PVP est activé. Vous devez monter jusqu'ici. Et lorsque vous rentrez dans la zone, les amis, vous pouvez vendre vos ressources. Donc, comme on peut voir, il y a une petite barre de chargement. C'est un peu comme le traitement de cocaïne sur avoir euh, Fight. Et là, vous voyez, mes items se vendent 16 par 16 et je gagne de la monnaie en même temps. Comme on peut voir, ma monnaie va augmenter ici lorsque le truc va être terminé. On peut voir, hop. Hop, hop, ma monnaie monte pas assez sérieux, ça c'est de l'arnaque, ça prestige. Elle monte jusqu'à elle se, se dépasse instant là. Voilà, ensuite vous avez aussi des missions d'îles. Donc lorsque vous avez une île, vous allez pouvoir faire des missions personnelles. Donc poucher du bois et ainsi de suite. Plein de trucs comme ça. Vous avez un IS top comme d'hab, bien sûr, pour pouvoir voir les meilleurs îles du serveur. Donc là on est en bêta, donc il y a des joueurs qui ont déjà des îles. Voilà, je sais pas s'ils vont faire euh, un classement. Donc la IS top va gagner de l'argent en plat. Je sais pas, j'ai pas demandé, honnêtement, j'ai pas euh, eu le temps. Donc voilà, ensuite il y a pas mal de petits trucs aussi intéressants comme euh, Warp, euh, bah attends on va retourner au Warp Présentation, euh, Warp Présentation, il y a un barmaid comme sur k -Faction. donc qui était plutôt cool, euh, donc comme ici regardez vous avez les potions, donc par exemple on prend une potion, on la boit, une bière, si on réussit et la voyez, on a gagné, on a mis une potion, on a gagné 2000 de monnaie. Donc ça c'est plutôt cool, on a 52% de chance de réussir. Donc on pourrait faire jusqu'à l'infini pendant que je vais faire un million de thunes. Et là on a perdu dollars. ça prestait une merde. Vas-y, on va refaire une potion pour rigoler. Et on a regagné dollars. On est vraiment des mecs trop de type riche. Ensuite, euh... qu'est-ce que je voulais euh, vous dire D'autres. Euh, je vous ai parlé de peu près tout, des, des trucs comme ça. La loterie, bon, je pense que tout le monde connaît ça. Il y a une loterie, vous achetez des tickets et puis voilà. Le battle patch, j'en ai parlé. Les challenges, les job change, je vous ai vraiment tout parlé. Les deux, les deux. Euh... Les deux trucs, mais je vous ai pas trop présenté le spawn. Le spawn, il est vraiment magnifique. Au spawn, les amis, vous avez des zones de farm, donc vraiment euh, des trucs vraiment sympathiques. Donc, comme vous voyez voir ici, vous avez encore tous les trucs. Donc, gestion de votre île, rentre-toi sur ton île. Donc, là, vous pouvez voir, vous pouvez changer le biome, les meilleures îles, les warps, les boosters et tout. Vous pouvez gagner des boosters aussi. J'ai oublié de préciser, mais la la, la la guilde ou la comment on peut appeler ça l'alliance qui gagne, gagne des boosters par exemple, un booster de vente, de fois deux de vente et trucs comme ça lorsque votre euh, alliance gagne entre les deux alliances. Donc, vous devez vraiment améliorer et aider votre. Alliance à gagner pour pouvoir être les meilleurs Donc vous avez des zones de farm et des zones comme ça Donc je crois qu'ici il y a une zone de farm Juste ici, si je me trompe pas Ici c'est des ouais, zones de farm Donc ça c'est des... tout les... ce qui est mouton et tout Donc on a juste à sauter ici, voilà, le tour est joué Donc c'est tout ce qui est mouton et comme vous voyez c'est vraiment beau les constructions Donc tout ce qui est mouton et tous ces conneries là Ça spawn ici, euh, il doit déjà en avoir Là-bas, il doit avoir des prigs, des trucs comme ça Vous pouvez, vous venez les tuer et euh, vous pouvez looter et vous faire du loot, des, des, des, des trucs gratuitement, quoi. Pas besoin de payer. Il y a une zone, bien sûr, VIP. Donc, je vais aller, essayer d'y aller en même temps pour vous montrer. Donc, c'est vraiment stylax les, les bulles dans 1.12. Je hein. j'avais jamais euh, fait vraiment gaffe. Mais il y a des blocs comme ça de Terracrott, Ça s'appelle, je crois, du terra ou Je sais pas exactement c'est quoi le, le truc, le mot exact. Oh non, j'ai tombé dans le vide, sapristi Mais quel dommage Donc, ensuite, il y a la zone VIP qui est juste ici, si je me trompe pas... Ah, en fait je me trompe totalement les amis, je ne sais pas ce que je raconte, j'ai complètement oublié c'était où, mais il y a une zone VIP, il y a plein d'autres zones aussi, vous avez une zone euh, pour farmer euh, d'autres trucs, Donc comme par exemple la mine VIP juste ici, c'est là, donc là moi malheureusement je ne suis pas VIP, donc ça va me bloquer ici, je ne pourrai plus y aller, mais vous avez une mine VIP, vous avez aussi une mine pour les non VIP, donc on va y aller, c'est là-bas. Donc, let's go. Ici, euh, c'est le bâtiment des ambassades, comme je vous ai dit. Vous pouvez choisir euh, vos trucs. On a l'HDV, les challenges encore qui sont ici. Et aussi, on a une zone d'échange ici. Donc, il y aura des PNJ pour que vous allez pouvoir échanger ou vendre des trucs. Comme on peut voir, le barmaid, il se tient là-bas. Donc, euh, spa... pas Spaci... C'est spatial, gros. Je savais, spatial. Je suis trop fort, mec. Euh, on saute ici. Au appel Et là aussi, on a la mine. Ah je... Ok, une chance, ça marche. Voilà, donc on a une mine et tout comme ça. Donc la mine générale sur une série de 5 minutes et 40 secondes. Et là, on peut miner au spawn comme ça, tranquillou, PPR. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a vraiment plein de trucs intéressants sur le serveur. Je ne vous ai pas tout, tout, tout présenté, les amis. Je vais vous laisser découvrir par vous-même. Je compte faire des lives sur le serveur. Et même, peut-être devenir euh, un des administrateurs du serveur, dépendamment de euh, comment ça se déroule et tout. Mais je pense qu'on va peut-être pouvoir euh, investir dans ce serveur-là, donner du temps et tout, dépendamment de comment vous vous... Vous Voyez un peu euh, le serveur Je vais vraiment attendre de voir vos retours et tout Et si je, je joue sur le serveur, peut-être qu'on pourrait s'investir euh, Financièrement dans le serveur Et pouvoir essayer de Créer de ces serveurs une référence Du Skyblock en France Sur ce c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la vidéo d'aujourd'hui N'oubliez pas de gagner l'argent Paypal Que le serveur fait gagner dans la description euh, Et puis voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire N'oubliez pas que je live tous les jours sur Twitch euh, Donc vous pouvez me suivre là Toutes les informations pour le serveur sont en description Comme vous savez le serveur va ouvrir Le 19 décembre Le serveur il est ouvert au crack et au Compte payant donc premium Et euh, voilà c'est assez compétitif et je pense Que ça va vous faire plaisir il y a du PVP aussi donc c'est pas un skyblock où il n'y a pas de PVP Il y a quand même du PVP quand on était à la zone de traitement Justement pour traiter notre thune et tout Donc il y a quand même des events PVP et tout Et je trouve ça, je trouve ça plutôt intéressant Ah j'ai oublié de préciser mais le PVP c'est pas en 1.12 hein, C'est un PVP 1.8 qui ont fait une euh, adaptation du PVP En 1.8 bien sûr pour que le PVP soit Nickel lorsque vous venez PVP Bon je pense que j'ai fait le tour, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir Si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Je vous aime tous du plus pour mon cœur et ciao